Bien le bonsoir Alors pour commencer, nous avons toujours Saturne qui est visible dans la soirée au-dessus de l'horizon sud-ouest, donc aucune raison de se priver de son spectacle des anneaux. Ensuite, pour les plus courageux, Uranus passe à l'opposition aujourd'hui. Elle est donc en limite de visibilité à l'œil nu, donc si vous avez un ciel extrêmement propre, vous avez une petite chance de la voir. Mais un télescope est quand même de rigueur si vous voulez vraiment pouvoir l'observer. Elle sera donc visible toute la nuit, et vous aurez tout le temps de la chercher avec votre télescope pour pouvoir admirer cette petite bille bleutée. Ensuite, tournons-nous au-dessus de l'horizon nord-est, pas très loin du zénith, et on va trouver la constellation d'Andromède qui n'est pas très loin de Cassiopée. Cette constellation abrite aussi la galaxie du même nom, la galaxie d'Andromède, aussi appelée M31. Cette galaxie est à 2,5 millions d'années-lumière de nous et nous fonce dessus. Le cœur galactique est normalement visible à l'œil nu pour peu que vous ayez un ciel relativement propre, mais c'est avec une paire de jumelles, à mon avis, que vous la verrez le mieux. Un télescope vous permettra évidemment de zoomer encore plus dans la galaxie et de voir les détails de ses bras. Avec Andromède, on peut se faire une triplette. Donc tout d'abord, il y a M31, la galaxie en elle-même, mais elle a aussi deux galaxies satellitaires. Tout d'abord M110 et puis beaucoup plus proche de sa galaxie mère, nous avons M32. Toutes deux devraient pouvoir être visibles avec la paire de jumelles, et encore une fois, le télescope vous permettra de mieux les voir. Ce mois-ci, nous avons aussi la visite d'une comète qui a été découverte très récemment, C2017O1. Alors malheureusement, elle est très très peu visible, et il vous faudra un bon télescope si vous voulez avoir une petite chance de l'observer. Mais bon, si vous pensez être suffisamment bien équipé et vous voulez relever le challenge, vous pourrez la trouver entre la constellation de Percé, du Cocher et de la girafe. Elle vient juste de passer sa périhélie et se rapproche de la Terre, donc c'est le moment de l'observer. Et pendant la fin du mois, elle va doucement se déplacer vers la girafe. Pour finir ce mois-ci, nous avons de la chance, nous avons deux maxima météoritiques. Tout d'abord les Orionides, dans deux jours, le 21, qui sont les poussières de la comète de Halley, donc un essaim à ne pas manquer. Le taux horaire n'est pas très très élevé, mais bon, il y a quand même de belles surprises. Et le 17 novembre, nous avons le maximum de l'essaim des Léonides. Cet essaim est très variable, donc c'est difficile de savoir si le spectacle va être au rendez-vous ou non. Mais il peut réserver de bonnes surprises, donc je ne peux que vous conseiller de sortir et de regarder le ciel s'il n'est pas trop couvert. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite une bonne nuit.